C'est maison de retraite de Courson. Donc ça a le mérite d'être cité. Une secrétaire, on lui a surélevé son bureau, on lui a acheté un fauteuil particulier semi-debout, et elle continue à travailler. Et elle fait parfaitement son travail. Et bien non, aujourd'hui, alors le service public c'est plus mauvais, hein. aujourd'hui rien n'est prévu. Le centre 15 à l'hôpital, c'est marrant, on ne peut pas prendre des personnes pour répondre au téléphone, en fauteuil roulant. On va prendre le fauteuil roulant parce que c'est le symbole de l'handicap. Hein Les béquilles, le fauteuil roulant. il y a des escaliers. Alors, revenez hey, il y a l'ascenseur. ascenseur. Hey. le fauteuil roulant rentre pas dans l'ascenseur. Ça monte personne, ce c'est pas, pas pour monter un fauteuil roulant, c'est pour monter les personnes. Donc tu descends de ton fauteuil, tu plies, tu montes dedans, tu remontes là-haut, tu te déplies et tu t'installes. Non, mais sérieusement, est-ce que l'on favorise l'emploi ou de garder les personnes en handicap Alors, le privé, ah oh ben là c'est le ponton. le privé aujourd'hui, c'est « j'ai rien pour te reclasser », des portes futés, ah ben voilà, des chauffeurs routiers, j'ai bien un travail de secrétaire, et tu ne pourras pas le faire, et puis après elle est déjà occupé. Donc, et eh bien pour une l action L'action sociale à FO89 est encore présente aujourd'hui. Alors bien sûr, contre la réforme des retraites, puisque c'est une remise en cause de notre modèle de protection sociale collective pour aller vers un, un modèle euh, individualiste, hein, tout le euh, le principe est simple, avoir un, un minima pour tous et puis la possibilité pour les plus nantis euh, d'aller euh, vers des euh, assurances privées, pouvoir cotiser quand on a les moyens, et puis pour les plus démunis, et eh ben il reste à travailler plus longtemps. Alors, à cela s'ajoute aujourd'hui aussi pour, euh, pour l'action sociale FO un autre combat, celui contre une réforme qui touche les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées. C'est la réforme Serafin-PH euh, qui euh, sera mise en place en 2021. D'où euh, aussi euh, l'occasion bah, d'être là euh, à la venue de Sophie Cusel. Là encore, on ne donne pas les moyens de protéger les plus démunis. Les personnes handicapées en l'occurrence, qui devront eux-mêmes faire toutes les démarches pour accéder à un accompagnement qui, lui, sera notablement dégradé. Ces rapports pH, en fait, c'est la tarification à l'acte, mais dans le médico-social, en gros. Euh, Qu'est-ce que c'est, sinon, du coup, que la, la promesse de la réduction de tous nos moyens c'est fin ph c'est aussi l'ouverture à la concurrence avec le privé lucratif, c'est la réduction des orientations vers nos établissements et services, c'est le risque de non-recours aux prestations pour les personnes handicapées, puisque plus difficile la restriction des budgets, donc des moyens, des conditions de travail dégradées, des fermetures de postes, une tarification qui ne prendra pas suffisamment en compte ni la spécificité de nos accompagnements, puisque dans une même nomenclature, commune, on aura des, ITA, des IME, des centres de formation et j'en passe, donc avec des, des accompagnements et des prises en charge toutes différentes. C'est une clarification aussi qui ne prendra pas en compte les réels besoins des personnes handicapées, mais qui placera des besoins euh, dans des nomenclatures figées, en face desquelles on mettra des prestations sans souplesse, sans ajustement possible derrière. C'est un accompagnement appauvri pour les plus démunis, une inclusion forcée dans le droit commun. Alors, dans médico social c'est plus les munis, nous les côtoyons quotidiennement. Que leur réserve ce gouvernement Travailler plus longtemps, ce quand ils le peuvent, bien sûr. Quelqu'un qui a eu, par exemple, un accident de travail, hein, Patrick euh, en parlait un petit peu, qui a euh, des conséquences, par exemple, problème de dos, euh, il ne peut plus exercer son, son métier. Eh bien, euh, il n'aura pas les mêmes chances qu'aujourd'hui d'avoir un accompagnement avec une véritable expertise handicap qui lui permettrait de se réinsérer professionnellement et, et socialement. Aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, aux jeunes adultes souffrant de handicap psychique, c'est laquelle C'est le transfert en Belgique, loin de leur famille. Comme si, effectivement, ces personnes n'avaient pas d'entourage social, n'avaient pas de famille. Et notre travail, le travail des assistantes sociales, consistait effectivement à trouver des places... Dans des, dans des établissements belges. Moi il me semble que c'est vraiment le comble, enfin, voilà, c est, c est le comble de, de l'inhumanité, euh, cette réalité qui est très très très forte dans, dans la région parisienne. Voilà, C'était un, un petit témoignage d'une professionnelle, euh, notamment de la santé mentale, il y a quelques années. Et pour le euh, deuxième élément, c'est comme j'écris sur les pancartes, en tant que personnelle soignante, il est clair qu'avec les conditions que nous impose Macron, nous serons tous et toutes handicapés avant d'être retraités. Ça c'est une évidence qu'on ne pourra pas tenir jusqu'à 63, 64 ans et même jusqu'à 60 ans. C'est une réalité aujourd'hui et ça sera encore davantage demain. Donc l'avenir c'est multi... oui, handicapés avant d'être retraitée. Ah, okay. voilà. Je rappelle que ça c'est la grande mode. Mais en autre, je rappelle que c'est la dépression, une dépression qui s'aggrave un hein, peu chaque jour. Donc on a des collègues qui sont de plus en plus euh, en difficulté au niveau l'établissement avec des conditions de travail de plus en plus difficiles. Avec euh, par exemple des aides soignantes qui ont le dos en vrac au bout d'une dizaine d'années de pratique. On a des infirmières qui sont effectivement aussi fatiguées parce qu'elles sont euh, bien évidemment, euh, euh, on va dire euh, pressurisées. Pressé par des conditions de travail où on doit prendre en charge le patient. On vous dit souvent ça. Le patient, c'est, euh, on va dire, nerf de la guerre. Alors malheureusement, on peut constater chaque jour que les patients sont maltraités, comme le disait Patrick. La maltraitance, attention, hein, je ne personne. Vous avez des collègues, comme le disait Patrick tout à l'heure, euh, des collègues qui ne peuvent plus faire de toilette normale, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle de la vraie maltraitance. Au lieu de faire euh, une toilette, normalement, entre 20 et 30 minutes, on vous fait une toilette. En cinq minutes, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a plus le temps d'être près d'un patient qui va pas bien, un patient qui souffre, un patient qui euh, a envie de parler tout simplement. Euh, J'ai de plus en plus de collègues maintenant, comme le disait encore tout à l'heure tous les camarades. On a des, des collègues qui sont de plus en plus handicapés, et, et c'est vrai que la médecine du travail, je dirais qu'elle fait pas bien son travail. C'est facile de dire à un collègue vous pouvez pas porter plus de 10 kilos, vous pouvez pas soulever tel ou tel patient. Vous avez des moyens, mais on vous dit à un moment donné, ben, vous allez être invalide, on va vous mettre en invalidité. L'invalidité, je rappelle que c'est la mort du salarié. Un salarié qui va toucher 600 ou 700 euros par mois, jusqu'à la fin de ces jours, hein, bien évidemment. Euh, là, on sera vraiment handicapé à la fin de nos jours, c'est sûr. Et puis, on veut nous faire travailler plus longtemps. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, oui mais là, avec la retraite, quel, quel rapport avec le handicap ben Moi, je vais vous le dire, quand vous allez atteindre un âge de plus de 60 ans, que vous serez encore au travail, je ne sais pas, vous êtes par exemple couvreur, ou alors vous êtes sur une chaîne de montage, ou alors même vous êtes encore soignant, et ben à un moment donné, vous allez vous être confronté à l'handicap. Parce que vous ne pourrez plus travailler, parce que vous serez fatigué, parce que vous aurez peut-être des épaules flinguées des reins pétés donc voilà donc c'est vrai que restons mobilisés hein, je ne veux pas faire du zola mais c'est vrai qu'actuellement on se fout carrément ben je dirais et du handicap à des patients et voilà les merci des, reçoivent des personnes qui sont envers d'un haut, qui sont en dépression par rapport au comportement de leur employeur c'est un handicap c'est le résultat c'est le résultat du comportement de l'employeur eh bien ils ont honte, ils disent c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, puis je vais aller à l'HP, oui parce que dans le temps on appelait ça l'HP, les fous, vous vous rendez compte mais je suis pas fou, Eh bien si il faut y aller, parce qu'après ça s'aggrave, ça et après c'est un non-retour, et après qu'est-ce que l'on devient, Eh bien on devient le mot, je ne sais pas s'il si est bien adéquat. Une personne que je connaisse qui n'est pas rattachée à un handicap, moi c'est mon oncle par exemple, depuis tout petit il est handicapé au niveau des poumons. donc euh, c'est une personne admirable que j'admire. Euh, la chose que je voulais dire c'est que l'handicap touche euh, vraiment tout le monde, et notamment le gouvernement, directement, parce que moi-même je trouve qu'ils sont un petit peu handicapés eux-mêmes, euh, quand on en, euh, déjà ils font preuve de sourds euh, ils sont un peu sourds euh, ils entendent pas les manifestations parce que tout ce qui a été dit a été magnifique moi je trouve ça magnifique tout ce qui a été dit et je rejoins totalement tout ce qui a été dit donc euh, ils sont sourds, ils sont aveugles parce que ils voient pas qu'il y a beaucoup de manifestants depuis 50 jours dans la rue depuis le 5 euh, donc euh, quand même faut, faut être malvoyants ou aveugles et, et euh, ils ont des problèmes aussi mentaux je pense. Surtout euh, Sidi B. Je pense beaucoup à elle, je pense beaucoup à elle qui dit euh, que euh, d'être en retraite on peut avoir des problèmes cardiaques. Oh. Oh, des problèmes cardiaques, c'est... Oh Donc, pour faut travailler. On est en pleine santé quand on travaille. Jusqu'à la mort, on est en pleine santé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, c'était un petit trait d'humour parce que les sujets sont graves. L'handicap, c'est très grave. Ce que subissent les infirmières, ce que subissent les parents, c'est horrible. C'est horrible. Et moi, j'ai de la compassion pour eux. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci de ton intervention. C'est vrai que des fois, je vais lancer un, un petit message avant de vous faire une publication. Un petit message. Lorsque vous allez dans des établissements spécialisés, quel qu'il soit, l'hôpital, les cliniques et tout ça, où il y a des soignants, et que vous attendez des heures et des heures, et que des fois vous n'avez pas toujours la réponse à la question qui vous est posée, essayez, essayez aussi de ne pas agresser le personnel. Je sais que vous êtes angoissé quand vous attendez votre maman ou votre enfant qui est en soins, on ne sait pas ce qu'il a, il a mal et tout, hein, quel qu'il soit. Aujourd'hui, ça provoque du stress, ça provoque de l'angoisse, parce que nous, nous, personnels de la santé, nous ne sommes pas forcément responsables du dysfonctionnement qui est provoqué par l'État, qui a une seule ambition, c'est que ça coûte moins cher, que ça coûte moins de poignons. Donc aujourd'hui, soyez un peu indulgents. Alors je comprends très bien qu'on peut être agacé, qu'on peut être angoissé, c'est pas... c'est un conseil quoi, voilà. Alors, j'ai une collègue qui m'a expliqué, euh, qui m'a fait part, Et effectivement il y a un rassemblement dans Lyon, une nouvelle fois, le 6, hein, c'est ça, le 6 février, pour les retraites. Donc je vous invite à, à rappeler vos camarades, vos voisins, vos amis, vos familles, donc vous aurez plus d'informations, normalement on fait une intersyndicale, on va aller sur un rassemblement, on essaye d'être euh, innovateur sur les endroits, sur les moyens d'action, parce que manifestation dans les rues d'Auxerre, on l'a fait, sens on l'a fait, on peut faire autre chose, on va essayer de trouver d'être innovateur pour euh, être entendu encore une fois et encore une fois. J'espère qu'il euh, n'a pas un problème d'audition, Monsieur le Président de la République, parce qu'il pourrait demander une carte handicapée. Hein c'est euh, très mauvais je sais alors Faites la publicité que le 6, nous serons encore dans la rue pour combattre les conditions de travail, pour avoir un vrai salaire, mais aussi une vraie retraite, et que nous sommes contre il y en a la retraite. Même, à la une, une, une, Un certain nombre de personnes handicapées, enfin, hein, il y en a peut-être parmi vous, hein, mais voilà, ah, il n'y en, euh, voilà, en a pas beaucoup. Euh, on est réunis aujourd'hui, on va essayer de faire entendre nos revendications. Euh, par rapport aux droits des personnes handicapées, faire évoluer tout ça. Aujourd'hui, madame la secrétaire d'État est présente euh, essentiellement pour euh, constater euh, l'état déplorable euh, de l'avancée des dossiers au sein de la MDPH de Lyon. Il faut savoir quand même que c'est plusieurs dizaines de milliers euh, de dossiers qui sont en souffrance. On a des délais, alors quand vous déposez un dossier à la MDPH, on vous dit déposer un dossier à peu près 6 euh, mois 6 euh, mois à l'avance mais euh, moi je conseille plutôt de le déposer à peu près un an à l'avance euh, voilà à peu près un an à l'avance parce que sinon euh, bah, votre dossier, vos droits euh, arrivent à expiration et il n'y a toujours pas de renouvellement on vous renouvelle les droits euh, de 2 ans en 2 ans donc finalement quand vous avez fini de déposer, quand vous avez déposé votre premier dossier, et eh il ben, faut déjà commencer le deuxième pour le redéposer très rapidement derrière parce que sinon il y a une rupture enfin bref on est sur un système où on marche complètement, complètement sur la tête. Donc bonjour Marjorie, Marjorie qui est la directrice de Cap Emploi. Voilà, donc euh, donc voilà, voilà. Euh, tu as déjà fini Marjorie Oh Bah ils t'ont pas, pas écouté longtemps quand même <rire> Donc euh, voilà, on sait pas, on sait pas effectivement, j'entends euh, le camarade qui s'exprime là et qui nous dit qu'il y a plus de 40 ans à faire, on ne sait toujours pas euh, ce que va donner, euh, quel sort sera réellement réservé aux personnes handicapées euh, à la soixantaine. Euh, on ne sait pas, on sait pas, on sait pas ce que ça va donner, est-ce que l'âge pivot va avoir une incidence sur le départ ou pas. Euh, on n'a aucune certitude euh, on voit très clairement très clairement euh, mes camarades que ce, euh, ce projet de loi euh, retraite est quelque chose de bâclé qu'on veut passer à la va vite comme tous les autres projets d'ailleurs alors que c'est quand même un projet de vie en tant que tel c'est quand même un projet historique euh, il faut que nous nous battions et les personnes handicapées en particulier pour faire euh, revendiquer nos droits on a des constats malheureusement euh, sur la prise en charge handicap qui est déplorable sur tous les segments de la ville euh, je vois que nos camarades de l'éducation nationale sont là on a des très fortes revendications et légitimes revendications euh, par rapport à l'éducation nationale puisque euh, on a quand même dans les tuyaux euh, qu'on va fermer probablement certaines structures spécialisées un bon nombre de structures spécialisées on va envoyer euh, ces chers petits bonhommes euh, handicapés euh, ben, vers leurs congénères on va dire valide, euh, sans aucun accompagnement finalement on va leur mettre euh, on va les mettre au milieu quoi. donc en général ces, ces jeunes vont finir au fond de la classe les, le personnel ne va pas du tout être formé mais il va pas y avoir de, comme il y a actuellement de plateau technique c'est à dire de psychologues de, de professionnels réellement du secteur médico-social qui vont être présents aux côtés des enseignants dont c'est pas la vocation initiale de s'occuper euh, ainsi d'un handicap, ils sont là pour éduquer, ils ne sont pas là pour, euh, pour faire de l'assistant euh, médico-social. Euh, voilà, donc c'est un gros souci, gros, gros souci au niveau, euh, déjà au niveau du début de la vie, au niveau de la... Euh, au niveau vraiment avant la vie professionnelle. Après, on rentre dans la vie professionnelle. Alors là, n'en parlons pas. Vous avez la vie professionnelle, vous avez la pénibilité, on en parle. Euh, vous avez cette fameuse pénibilité, au bout d'un quand vous êtes usé, et eh bien aujourd'hui euh, on, fait, on fait tout ce constat euh, les employeurs euh, cherchent pas, vous êtes usé, on vous fiche à la porte comme des simples Kleenex, c'est-à-dire qu'à un moment donné on vous déclare inapte et on vous sort du contrat de travail tout bonnement et simplement. Je sensibiliserai Madame la, la, la Secrétaire d'État sur ce point parce que c'est complètement inadmissible aujourd'hui qu'il n'y ait pas de recherche de reclassement, qu'il y ait une absence d'insuffisance d'aménagement et ainsi de suite, donc résultat, on vous fiche à la porte très rapidement et en plus de ça, on vous dit, il va falloir travailler encore plus longtemps, donc il y a quand même un problème, et puis finalement quand vous arrivez en fin de vie, ben, il y a encore des problèmes, parce qu'il n'y a pas assez de place dans les EHPAD, qu'il n'y a pas assez de personnel dans les EHPAD que les EHPAD actuels sont complètement surchargés, qu'il y a un manque de personnel, qu'il y a des conditions de travail qui sont dramatiques qui elles-mêmes génèrent des personnes handicapées à l'intérieur des agents, bref on est sur un serpent qui se mord la queue et euh, on a quoi qu'il en soit soit une condition des personnes handicapées qui s'est dégradée au fil du temps alors que euh, on vous chante à, à, à tort et à travers que euh, comme d'habitude on prend on prend en compte vos doléances on va probablement me donner ce refrain ce soir mais je serai quand même là pour porter la, la parole des personnes handicapées dans leur totalité l'ensemble des revendications qu'elles soient de quelques niveau qu'elles soient et voilà, donc je oui, suis je bien je à votre disposition bien il y ait une personne des jaunes, qui prenne la parole donc euh, voilà je prends la parole Maintenant, on est dans les gilets jaunes euh, on est ici euh, au titre de la convergence et puis aussi euh, au titre euh, du fait que le handicap c'est quand même euh, quelque chose qui s'est beaucoup exprimé dans notre mouvement on a énormément de personnes en fauteuil qui sont avec nous dans les, dans les marches nous sur Auxerre on a plusieurs camarades qui sont euh, handicapés euh, notamment une personne euh, qui est euh, avec euh, une, une jambe artificielle donc pour le coup euh, on est un mouvement où le handicap s'est beaucoup exprimé parce que je pense qu'effectivement la situation des handicapés au niveau des problèmes financiers a su rejoindre la cause des gilets jaunes et ça nous paraissait pertinent d'être là bah parce qu'il y a une personne du gouvernement et que nous on a décidé qu'il ne pouvaient pas venir en région sans voir du jaune et puis aussi parce qu'effectivement il y avait la des, le problème du handicap et que pour le pouvoir d'achat bah c'est quand même des populations qui sont les premières à être touchées et qu'un des combats des Gilets jaunes, c'est de changer de monde et d'obtenir un monde plus juste et plus équitable pour tout le monde, y compris pour les handicapés. Voilà.